et m'a aussi appris à m'auto-coacher pour mieux travailler. L'enseignement vidéo du cercle m'a permis de changer mon shoot et d'améliorer ma gestuelle et mes appuis. Pour moi, l'une des choses les plus importantes est le fait d'avoir appris à bien baliser les étapes, à mettre en place afin d'atteindre mes objectifs. Un grand merci à coach David Bonnel et coach Patrick Régulier. Bonjour.